Lorsqu'on a un bloc qui est placé, si on appuie longtemps sur ce bloc, il y a un certain nombre d'informations qui vont apparaître ou d'options qui vont apparaître. Le premier dupliquer, ça va nous permettre de dupliquer le bloc, mais en conservant les paramètres comme ça avait été placé. Donc, si je viens modifier les paramètres, donc je lui mets une certaine vitesse et un temps. Si je duplique le bloc... je vais avoir exactement les mêmes paramètres qui sont indiqués. Ça, ça peut être pratique. Maintenant, si je choisis une série de blocs et j'appuie sur «Dupliquer » sur le premier bloc, ça va dupliquer tous les blocs. Donc, si j'ai, par exemple, pour que ça soit plus évident, je vais choisir des blocs différents, je sélectionne le deuxième bloc. Si je fais «Dupliquer », ça va dupliquer à partir d'où j'ai appuyé « Dupliquer » jusqu'à la fin. Autre élément qui est intéressant, c'est que lorsque je sélectionne un bloc, je vais sélectionner ce bloc-là et tous les blocs qui sont en dessous. Donc, ça permet de contrôler une partie du programme pour le déplacer.